Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je mangeais un quart de pizza et un tiers de pizza. Ici, en rose, un quart de pizza. En vert, un tiers de pizza. Et on s'était demandé combien de pizzas je mangeais au total. Pour additionner la partie rose et la partie verte, on avait découpé en douzièmes. Et on s'était rendu compte que j'avais mangé sept douzièmes. La question qui nous restait était combien il me restait de dans la pizza c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les soustractions. On va donc voir aujourd'hui comment soustraire des fractions. Finalement, c'est la même méthode que pour les additions. On commence par trouver le même dénominateur, en trouvant le PPMC des dénominateurs. On amplifie les fractions, ils sont maintenant même dénominateur. On fait l'opération sur les numérateurs, et là en l'occurrence une soustraction. On va le voir avec un exemple. Donc si on veut soustraire 3 demi moins 2 cinquièmes, on doit commencer par mettre au même dénominateur et donc trouver le ppmc entre 2 et 5. Bon, c'est facile, c'est 10, 2 fois 5, 5 fois 2. On amplifie donc 3 demi d'un facteur 5 et 2 cinquièmes d'un facteur 2. Combien ça fait 15 dixièmes moins 4 dixièmes. On est au même dénominateur, il ne nous reste plus qu'à faire l'opération sur les numérateurs. 15 par moins 4 par, ça fait 11 par, on a donc... 11 dixièmes. à vous de jouer. Vous prenez votre cahier d'exercice et vous vous entraînez. Très important de vous entraîner sur ces trois additions et soustractions de fractions. Les trois ont leur particularité. Mettez pause et dans quelques secondes, une fois que vous aurez terminé, vous remettrez lecture et vous aurez les réponses. Est-ce que vous avez joué le jeu Donc, la première addition. Entre 5 et 15, le plus petit multiple commun, c'est 15. Il suffit d'amplifier 4/5 d'un facteur 3. On trouve donc 12/15 plus 7/15. Le 7/15 n'a pas changé. Et ça fait donc 19/15. Pour le second, c'est encore plus facile, on est déjà au même dénominateur. Il n'y a plus qu'à additionner 7/6 et 2/6. Ça fait 9/6. Mais c'est là où il y a le piège. Rappelez-vous, on veut toujours mettre sous forme de fraction irréductible. Et donc, il fallait aussi réduire. 9 sixièmes en 3 demi. Et enfin, 2 moins 3 quarts. 2, en fait, c'est comme 2 sur 1. 2 unités. Donc on peut transformer 2 en fraction en mettant 2 sur 1. Et donc le PPMC entre 1 et 4, les deux dénominateurs, du coup, c'est 4. 2 unités, ça fait combien de quarts Ça fait 8 quarts. 8 quarts moins 3 quarts, ça fait 5 quarts. Et on a terminé. Donc on vient de voir que les soustractions et les additions similaires, le plus important c'est de mettre au même dénominateur. Si on revient à ma question de départ, si on enlève 7 douzièmes, on voit graphiquement qu'il me reste 5 douzièmes. Ça revient à faire la soustraction suivante, une pizza c'est 12 douzièmes, si on a découpé en 12 on a 12 parts, moins 7 douzièmes, on a le même dénominateur, on fait la soustraction sur les numérateurs et on trouve bien 5 douzièmes. La prochaine fois que vous mangez une pizza, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.